Moi je dirais la, la grande difficulté c'est pas une difficulté, ce qu'il faut surtout c'est être très, très motivé, très ouais. tout en remettre euh, ne pas laisser les arbres se dégrader sans intervenir. C'est pas, pas un travail contraignant mais s'il ouais, y a un dégât il faut surviv... rapidement intervenir. Survivance. Si on laisse toutes les tous les arbres euh, à l'abandon, livrer à eux-mêmes, ah, c'est une fini. vache bouscule, on peut pas on peut pas vu, on on